Le Festival Japan c'est un rassemblement de passionnés autour de la culture japonaise, en allant de la culture traditionnelle à la culture plus moderne. L'année dernière, à notre grande surprise, on a fait 3000 entrées. Cette année, on espère avoir un petit peu plus forcément, puisqu'on voudrait proposer encore plus d'animations, encore plus d'invités, encore plus et pouvoir inviter d'autres associations à nous rejoindre dans l'aventure.